c'était pas prévu qu'il se passe cinq ans entre entre le, la montagne rouge donc le, le troisième épisode et les chaînes de pazvik le quatrième euh, en fait moi je savais que les chaînes pazvik arriveraient. Euh, je m'en vantais pas nécessairement parce que je voulais prendre le temps de de le faire euh, mais je savais depuis la montagne rouge même depuis le dernier lapon en fait que, que ces histoires là que, que clément et nina euh, partirait dans cette région là qui est très particulière euh, qui est euh, qui les emmène à la fois sur des nouveaux territoires et c'est un peu un de mes objectifs avec cette série c'est de visiter un petit peu toutes les régions de différentes régions de laponie qui ont chacune leur spécificité et à travers chaque région aussi j'essaie d'explorer différentes thématiques donc je savais que ce qui allait se passer dans les chaînes de Pazvik, euh, était nécessaire à la progression que j'attendais de mes personnages à leur évolution donc le quand j'avais quand j'avais anticipé le, le travailler sur le dernier lapon au départ je mettais au, de, au départ ça devait être un one shot en fait c'était une histoire avec la police des rennes et je pensais que ça suffirait parce que j'étais voilà j'avais envie de la faire et c'est en commençant à travailler avec euh, des tas d'idées me sont venues, des tas d'idées assez saugrenues. Et heureusement, je me suis rendu compte assez vite que si j'essayais de tout mettre dans le dernier lapin, ce serait illisible. Donc, j'ai dit, attends, calme-toi. Et puis, tiens, mais par contre, ça pourrait faire l'idée de, de suite. Donc, ça s'est construit, en fait, petit à petit comme ça. Et puis, en, en avançant, j'ai imaginé comment faire évoluer mes personnages, Clémette et Nina, en l'occurrence. Et, et donc, il fallait que ça passe par les chiens de passe Donc, il fallait juste prendre le temps. La frontière entre la, la, la Russie et la Norvège est, est, est de fait, cette, euh, cette frontière rivière euh, euh, qui fait à peu près 200 kilomètres euh, et qui ramasse, j'allais dire, qui ramasse, dire, euh, qui ramasse euh, euh, tous les euh, tous les déchirements euh, qu'ont subi la population sami au cours des siècles. Euh, c'est vraiment ça qu'elle porte cette frontière. C'est pour ça que je voulais y emmener Clémat et Nina parce que je voulais qu'ils explorent cette, cette, cet endroit-là. Euh, la façon dont, parce que c'est un territoire Sami, il faut voir que c'est un territoire Sami, mais on a tracé des frontières. On a tracé une frontière entre Russie et Norvège, on a tracé la frontière finlandaise évidemment, et toutes ces frontières ont bougé en plus au fil des, des décennies, des, des siècles. Et, et au milieu de ça, il y avait ces populations Sami qui, elles, se fichaient des frontières parce que. Euh, elles, elles élevaient des, des rennes les rennes ben, ils allaient sur les pâturages il n'y avait pas de frontières au début puis on a commencé à mettre des frontières les reines continuent à, à se balader comme ça et petit à petit ça au fil au, au, au, au fur et à mesure que les frontières se sont durcies euh, les des clans s'amis, des familles s'amis ont été séparés ont dû choisir d'un côté ou de l'autre abandonner les pâturages abandonner des lieux sacrés abandonner tout ça et donc c'est un petit peu le euh, un, un, un, un, ramassis, un ramassé d'un ramasser de, de quelque part de tout ce qui est euh, oui de toutes ces, ces, ces déchirements de tous les, les choix euh, qui ont été imposés euh, aux, aux sami et qui jusqu'à aujourd'hui euh, leur impose des, des, des, des comportements des déchirements des nostalgies de la mélancolie et on va on va vivre ça aussi euh, à travers l'enquête mais à travers le personnage un de ces passages de, euh, de pierre qui qui le euh, qui est un éleveur de rennes de la balle de pazvik euh, qui a été élevé euh, qui a été élevé dans le souvenir des pâturages perdus de l'autre côté de la frontière, côté russe. Au début de la, des chaînes de passe-vie, Clémette est toujours dans la police des Rennes, mais on retrouve Nina aussi au même endroit, mais dans, sous une autre casquette, j'allais dire. Elle appartient au commissariat de la frontière, donc c'est toujours un rôle d'inspectrice. Elle a changé un petit peu de, de mission. Elle est chargée, au sein de ce commissariat, de, de faire appliquer euh, le traité frontalier entre la Russie et la Russie. Et la norvège et cela là on les retrouve les chiens de Pasvik, ça démarre euh, par une, une anecdote en fait ça paraît ça paraît le petit bout de la lorgnette et c'est tout à fait le genre de petit bout de la que, que j'adore moi en, en tant que en tant qu'auteur en tant que journaliste des bars. je cherche toujours ce genre d'histoire en fait qui à travers la, la toute petite histoire va permettre de, de dérouler la grande histoire euh, et ça les, les chiens de Pasvik, c'est en est presque caricatural pour ça parce que quand ça démarre euh, c'est un troupeau de rennes norvégien qui passe qui passe du côté russe qui franchit illégalement ce que c'est rennes norvégien ne respecte rien qui franchit illégalement la frontière russe donc côté russe il faut voir que la toute la zone frontière a été vidé Évacué de la population depuis longtemps, depuis l'époque soviétique, euh, donc c'est un no man's land de ce côté, du côté russe, avec euh, surveillé par les guerres frontières du FSB. C'est un parc naturel sur une partie, etc. donc c'est très, très surveillé. Et donc, le fait que des un simple troupeau de rennes euh, franchissent la frontière, ça fait un incident diplomatique et. Et aussitôt, et ça, c'est, ce sont des, basés basé sur l'histoire vraie, en fait. Ça, c'est parce que ça, ça, ça arrive régulièrement que, que ça m'a inspiré. Euh, et tout de suite, du coup, on tombe dans la grande politique, on tombe dans la géopolitique à travers un petit troupeau d'ânes comme ça. On tombe dans une histoire comme ça, euh, la géopolitique du, du Grand Nord. Et euh, donc, il euh, y a toute une mécanique qui se met en branle euh, avec. Euh, les gardes frontières du FSB qui sont convoqués, le commissariat à la frontière où travaille Nina qui est elle qui va être en charge du côté norvégien de, de, de, de gérer cette rencontre avec les gardes frontières russes du FSB, il y a les éleveurs de rennes qui vont dire comment est-ce qu'on va récupérer nos rennes du côté russe, la police des rennes évidemment parce que c'est eux qui sont en charge de, de, la, de, de, de la relation avec les éleveurs de rennes donc tout ce petit monde va se retrouver avec les gens du parc tout ça et, et là vient se greffer sur cette euh, sur cette euh, négociation diplomatique euh, des tas d'autres histoires en fait parce que y a les personnages qui vont venir se greffer là dessus pour les chaînes pasvic en fait là il y, y avait cette problématique des des frontières qui étaient très fortes, euh, euh, à savoir, c'est vraiment un, un, un concentré euh, géographique de tous ces problèmes liés à la façon dont les territoires samis ont été découpés au fil des siècles et des décennies, euh, au point de faire éclater euh, les, les clans samis et de faire euh, de, de repousser euh, l'histoire euh, des samis euh, dans les limbes de la géopolitique. Côté russe, il y a des samis. Qui sont très peu nombreux, qui sont euh, la culture russe, la culture sami côté russe est vraiment, a vraiment été terriblement, euh, ter terriblement euh repousser dans, dans, dans, dans ces retranchements parce que à l'époque soviétique ils ont subi euh, ils ont subi vraiment le euh, les, les, les coups de euh, les coups de l'appareil communiste euh, on, ils ont subi le goulag ils ont subi des exécutions ils étaient considérés ben, comme des coulacs un petit peu comme en, en ukraine ou ailleurs donc euh, ils ont subi tout ça les fermes de l'élevage de rennes a été collectivisé c'était des colchose donc toute cette culture sami qui est très forte dans les pays nordiques et complètement éradiqué côté russe et donc c'est aussi ça c'est comment euh, il y a toujours cette idée que le, le peuple sami est un peuple au delà des frontières c'est dans les quatre pays et comment est-ce qu'on fait vivre ça aussi et comment comment est-ce qu'on inclut ou pas les russes là dedans et c'est quoi être un sami russe aussi c'est tout juste cette question d'identité qui qui va qui va qui va émerger à partir de ça